Nous allons étudier l'anatomie de vagin. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Tout d'abord, une définition, sa situation et direction, sa forme et dimension. On va décrire sa configuration externe, sa configuration interne, ses moyens de fixité, ses rapports, et enfin, sa vascularisation innervation énervation et ses lymphatiques. Le vagin est un conduit musculomembraneux impair et appartenant à l'appareil génital féminin. C'est l'organe de la population. Il est solidaire de nombreux viscères pilviens et il constitue le centre biomécanique principal du de soutien des viscères pilvien. Le vagin est situé entre la viscille et le rétre en avant et le rectum en arrière. Il s'étend de col utérin à la vulve, d'une direction oblique en bas et en avant. Il a une direction différente en station du bout et en ducubitus dorsal. En station du bout, les axes de vagin et de col forment un angle ouvert en avant de 90 à 110 degrés. Et en ducubitus dorsal, l'axe de vagin fait avec l'horizontale un angle de 30 degrés environ. Quand le vagin est vide, sa paroi antérieure est accolée à la paroi postérieure. La paroi antérieure il mesure environ 7 cm et la paroi postérieure environ 9 cm. Et La longueur euh, du vagin est habituellement en rapport avec la stature de la femme. La compliance du vagin diminue après la ménopause et il perd environ 1 cm de longueur. Concernant la configuration externe, on décrit au vagin deux faces, une face antérieure et une face postérieure, deux bords latéraux et deux extrémités, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Pour la configuration interne, le vagin est de coloration rosée, sa surface interne est très irrégulière, il est marqué par les rides vaginales, ce sont des plis transversaux qui sont des épicissements de la muqueuse. Ces rides sont bien marquées chez le nouveau-né et régressent progressivement avec l'âge et la parité. Les colonnes du vagin, au nombre de deux, antérieure et postérieure, et la colonne antérieure est plus développée et commence en bas au niveau de la carina urétrale du vagin et finit en haut en subifurcon. L'espace compris entre ces deux branches forme le triangle vaginal qui répond au trigone visical. Concernant les moyens de fixité, le vagin est solidaire solidaires et maintenu par les septembres urovaginales et rectovaginal qui sont des plans d'accoulement entre d'une part le vagin, la visie et le rétro et d'autre part le vagin et le rectum. L'extrémité inférieure du vagin qui est solidement fixée au périnée, l'extrémité supérieure du vagin qui est fixée sur le col utérin et suspendue comme lui à la paroi pelvienne par les ligaments utérosacraux et le paracervix qui est le prolongement inférieur du paramètre, les faces latérales du vagin sont au niveau du tiers inférieur de ces faces. Il y a une continuité de fascia vaginale avec le fascia du muscle élévateur de l'anus. Concernant les rapports, la face antérieure, on peut la diviser en deux segments, un segment visical uni à la base de la vessie par le septum visico-vaginal et un segment urétral uni à l'urètre par le septum urétro-vaginal. La face postérieure, il est en rapport avec le rectum dont elle est séparée par le cul-de-sac de Douglas au-dessus au et la cloison recto-vaginale au-dessous. À 2 ou 3 cm au-dessus de la peau, de le rectum et le vagin s'écartent et l'espace qu'il limite est occupé par le centre tendineux du périnée. Les bords latéraux, chaque paroi latérale présente deux segments aussi, pelvien et périnéal. Le segment pelvien répond par la cervix et le segment périnéal répond au muscle transverse profond et au bulbe vestibulaire. L'extrémité supérieure du vagin est insérée sur le col utérin, le musée de tanche. De cette insertion, il résulte un cul de sac qui est compris entre la paroi vaginale et le col utérin. C'est le cul de sac vaginal. L'extrémité inférieure du vagin s'ouvre au fond du vestibule. Cet orifice est partiellement fermé par un repli muqueux chez la femme vierge qui s'appelle guillemets. pour la vascularisation artérielle, est assurée par les artères vaginales qui sont en nombre de 2 à 3 et ces artères naissent de l'artère iliaque interne. L'artère utérine par ses branches cervico-vaginales et visico-vaginales et l'artère rectale moyenne qui est dans quelques rameaux au segment inférieur de la paroi postérieure. Les veines forment un plexus vaginal de chaque côté du vagin et qui se draine dans la veine iliaque interne. Les lymphatiques suivent l'artère utérine et l'artère vaginale et se seront au ganglion iliaque externe et iliaque interne. Les provient du plexus hypogastrique inférieur. Anatomie de la vulve On désigne sous le nom du vulve L'ensemble des organes génitaux externes de la femme et il comprend le monde du pubis, les grandes et les petites lèvres, le vestibule, les organes érectiles et les glandes vulvaires. La vulve présente une série de saillies et dépressions qui ne sont visibles que lorsque la fente vulvaire est entrouverte. Ces formations sont les grandes lèvres, sont deux grands replis cutanés. Chacune présente une face externe recouverte du poil, une face interne rosée en rapport avec la petite lèvre. Les petites lèvres sont deux replis cutanés situés en dedans des grandes lèvres et présentent une face externe lisse, une face interne qui forme la paroi latérale du vestibule, une extrémité supérieure qui forme avec celle du côté opposé le capuchon du clitoris et une extrémité inférieure. Le clitoris, organe érectile, impair, immédiant, dont la portion libre fait saillie à la partie antérieure supérieure de la fente vulvaire. Le vestibule, petite région triangulaire, délimitée latéralement par les petites lèvres, en avant par le clitoris et en arrière par le mya et l'orifice vaginal. Le mya orifice de 4 mm de diamètre, situé à la partie postérieure et médiane du vestibule, l'orifice inférieur du vagin qui fermait chez la femme vierge par une cloison membraneuse incomplète appelée hymen. Les annexes de la vulve sont logées dans l'épaisseur du périnée antérieur et ce sont les racines du clitoris droite et gauche et sont identiques au corps caverneux chez l'homme et se réunissent en avant pour former le corps du clitoris. Les bulbes de vagin, ce sont des formations érectiles situées de chaque côté de l'orifice vaginal et les glandes de Bartholin, qui sont homologues des glandes de couper, situées entre la face interne de l'extrémité postérieure du bulbe et la base des petites lèvres et elles possèdent un canal excréteur. La vascularisation artérielle du lavule provient des artères honteuses internes et externes les veines elles sont nombreuses et se jettent dans les veines fémorales et honteuses internes, les lymphatiques se seront aux ganglions inguinaux et iliaques externes et les nerfs proviennent des nerfs honteux internes et génitocrurales.